Bonjour, je vous présente « Olga et le cri de la forêt ». C'est un roman publié aux éditions Amatera dans la collection Argile, destinée aux 8-10 ans. Amatera est une maison d'édition indépendante spécialisée dans la jeunesse. Elle publie des albums et des romans qui abordent des thèmes sous un angle original. Et « Olga et le cri de la forêt » est de cela. On peut l'aborder comme un conte ou comme une histoire du quotidien dans laquelle s'invite le fantastique. Laure Montloubou, l'autrice, elle vit à Lyon et depuis sa plus tendre enfance, elle adore les histoires et le dessin. Elle publie des albums et des romans avec la particularité qu'elle les illustre elle-même. Comme ici Elle vient d'ailleurs de collaborer en tant qu'illustratrice avec l'ancien président François Hollande sur deux albums documentaires destinés à la jeunesse qui parlent de l'État et de la République. Olga et le cri de la forêt est son deuxième roman publié. L'histoire, c'est celle d'Olga, une petite fille de 8 ans qui a déjà vécu 6 Déménagement, vous imaginez Si déménagement, ça veut dire presque un parent. Mais Olga a l'habitude et le dernier la conduit, elle et sa famille, son père, sa mère qui l'aime très fort et monsieur le chat, dans une grande maison biscornue flanquée de deux grandes tourelles. Olga choisit elle-même sa chambre, une chambre avec un vieux papier peint avec des petits lapins. Mais ce papier peint est un peu défraîchi et Olga entreprend elle-même de le décoller. Et à mesure qu'elle décolle le papier, elle découvre dans le mur une toute petite porte fermée à clé. Et quelqu'un derrière cherche à communiquer. Pendant ce temps, les parents veulent explorer la forêt alentour. Olga n'a pas envie de venir. Elle préfère élucider le mystère de la petite porte. Mais bientôt, un autre mystère survient, parce que les parents d'Olga ne reviennent pas et ne donnent plus signe de vie. Alors c'est une histoire très touchante, avec des personnages très attachants. On va du, il y a du fantastique voilà, qui s'invite dans, dans le récit, et puis on va aussi de mystère en mystère. Et on découvre la petite différence d'Olga, petit à petit, qui va lui servir pour le dénouement de l'histoire. Alors, dans ce, dans ce livre, on aborde le thème de la différence, mais ce n'est pas le sujet du livre, car le sujet du livre, c'est bien l'imaginaire cher à l'enfance. Et je ne peux que vous encourager de vous laisser porter par cet imaginaire et de découvrir ce roman subtil, délicat, délicieux, qui est « Olga » et le cri de la forêt.